Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien euh, en direct de la Lozère on, est, euh, on devait partir dans les Pyrénées et puis euh, pas de place, on a regardé ce matin juste avant de partir, pas de place, blindé euh, on s'est dit, bon, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller se coller à un endroit où il n'y aura pas forcément 36 solutions de repli donc du coup, euh, on a regardé pas trop loin de chez nous, c'est assez long quand même pour y aller parce que c'est que de la route qui, qui fait des virages et, euh, et on est arrivé dans les en Lozère, il fait bon, il fait 22 degrés, on est, on est trop bien, et ça fait quelques jours que j'ai en, en tête de, de vous parler de ça, mais je crois qu'on en a déjà parlé, mais c'est tellement important de, de revenir sur ce sujet que euh, j'ai été inspiré encore une fois en discutant avec quelqu'un, puis c'est vraiment quelque chose que, que j'entends tellement souvent et qui m'a qui causé des... Du souci et qui m'a causé qui m'a fait du tort pendant très longtemps que je ne peux pas ne pas vous partager ça vous repartager ça peut-être tant pis parce que vous le savez à un moment donné le, le message il doit il doit passer euh, une fois deux fois trois fois quatre fois vingt fois euh, moi j'ai quelqu'un qui m'a qui, qui beaucoup qui, qui, a, qui a compté beaucoup dans, dans mon chemin de vie c'est un certain françois lemay dont je vous parle régulièrement euh, et, et, et lui, il dit que tout est toujours parfait, par exemple. Et, et il a un truc, il dit que quand on... Toutes nos pensées, tout ce qu'on sème, on le récolte, en fait, d'accord Et ça m'a beaucoup posé de problèmes juste, juste avant notre, notre double faillite avec Anne. Je me disais, il est bien gentil, lui, à, à dire ça, parce que quand on a des problèmes d'argent, on a des problèmes d'argent. Je veux dire, on, je ne vais pas me dire que tout va bien alors que tout va mal. Et en fait, il avait tellement raison, en fait. Tout est une histoire de mindset, ça aussi, je vais, je vais vous le redire et je vais vous le redire et je vais vous le redire, parce que si ma façon de vous le dire ne vous parle pas, c'est peut-être dans un podcast que ça va vous parler, c'est peut-être en écoutant votre mentor, c'est peut-être en écoutant euh, j'en sais rien qui, quelqu'un que vous allez croiser, un bouquin que vous allez lire, une vidéo que vous allez regarder, à ce moment-là, ça va vous percuter et vous allez dire ouais c'est ça le truc. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en suis encore là où j'en suis et que j'avance pas dans dans ma vie, dans, euh, dans mon business, dans, dans le sport que j'aimerais bien faire, mais que je ne fais pas, dans les entreprises, quel qu'elle soit. Alors quand je dis entreprise, je parle de entreprendre. Si j'entreprends de me mettre au sport, si j'entreprends d'arrêter de, de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de, de prendre du poids, de mieux manger, c'est une entreprise, d'accord Là, je vous parle de l'entreprise dans une, dans une version globale et complète de entreprendre quelque chose. Et ce dont je veux vous parler, qui est une catastrophe, parce que j'entends plein, plein, plein plein de gens qui en parlent, et notamment dans mes équipes, c'est les gens qui disent « ça ne va jamais marcher en fait, je ne vais jamais y arriver, euh, je ne peux pas faire ça, je, je, je n'ai pas les capacités à, euh, ce n'est pas de ce côté-là que ça va le faire ». Évidemment, puisque tu le dis, ça ne va pas marcher, puisque c'est ce que tu veux. Tu envoies. Alors je suis désolé, on va devenir un petit peu spirituel, on va parler de croyances de... vous croyez en ce que vous voulez, je ne vais pas vous parler de quelconque Dieu ou quoi ou qu'est-ce, mais je vais vous parler juste de l'univers. L'univers, il reçoit ce que vous lui envoyez. Si vous lui dites que ça ne va pas marcher, parfait Ben, bah, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça marcherait Pourquoi l'univers ferait marcher quelque chose pour nous, puisqu'on dit haut et fort qu'on ne veut pas que ça marche Parce que, en fait, c'est comme une espèce de révolte, ça ne marchera jamais Parfait, ça marchera pas. Mais est-ce que vous pensez que tous les gens qui à un moment donné ont réussi ont, ont avancé dans la vie en disant ça marchera jamais parce que lui il est mieux que moi parce que moi j'ai ça en moins parce que j'ai pas l'énergie de parce que parce que parce que parce que parce que parce que parce que quoi En anglais on dit bullshit. C'est n'importe quoi et c'est quelque chose qui est ultra méga important et urgent à prendre conscience très très vite si vous voulez avancer et si vous voulez passer à une étape supérieure dans la vie en général. Dans ce que vous avez envie d'entreprendre maintenant, encore une fois, que ce soit une perte de poids, une épreuve sportive, une, une entreprise que vous voulez monter, ou euh, si vous êtes salarié, monter à, à un grade supérieur, peu importe, si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionnera pas. C'est aussi simple que ça. Alors c'est sûr, ce n'est pas évident, parce que, par exemple, dans le business, des fois, on, on va chercher des gens, on va chercher des clients, on essaye de développer, on essaye de faire en sorte que ça marche, et puis on se rend compte que c'est fastidieux, on se prend des noms, euh, on n'y arrive pas forcément tout de suite, etc. etc. Ouais, mais il faut continuer. Regarder vers le haut plutôt que de regarder vers le bas. Souvent, les gens regardent, au lieu de regarder les gens qui ont réussi, il regarde les gens qui se sont plantés en fait. Ouais mais tu vois, moi j'y arrive pas, lui non plus il a, pas, il a pas réussi. Puis lui non plus, il a pas réussi, tu vois, en fait je suis pas tout seul à pas réussir. Mais non, mais il y a énormément de gens qui réussissent pas. C'est aussi pour ça que dans certains secteurs d'activité, on va dire, non, non, ça marche que pour certains. Parce qu'en en fait, mais c'est un peu comme tout en fait. Vous prenez un, je prends souvent l'exemple du camion à pizza, mais il y a des camions à pizza qui sont excellents. Parce que les mecs ils font des, des pizzas excellentes, ils se permettent de les mettre à un prix... 13, 14, 15 euros la pizza, on dit, ouais, il est fou ou quoi Mais quand vous mangez la pizza, vous dites, waouh, oui, ça les vaut en fait. Puis l'autre, il met sa pizza à 6, 7, 8 euros, puis il ferme boutique très rapidement parce qu'en fait, il n'a juste pas le truc, en fait, il n'insiste pas, il n'a pas, pas ce truc, mais on l'a tous ce truc, on a tous la capacité de réussir. Moi, quand je regarde dans mon business aujourd'hui, dans mon secteur d'activité, quand je regarde le profil du gars ou de la nana qui réussit, vous voulez que je vous dise un truc il n'y ben, en a pas. Quand je dis il n'y en a pas, dans, dans ceux qui réussissent, j'arrive pas à, à trouver un profil type. Euh, alors, il faut être entre tel âge et tel âge, il faut avoir à peu près telle taille, il faut ressembler à ça, il faut avoir à faire tel cursus. Non, carrément pas. Il faut avoir le mindset. Si, il y a un point en commun pour tous ces gens-là. Le mindset, ils y croient. Et surtout, ils ne se lèvent pas le matin en disant « je vais pas y arriver, ça ne va pas marcher, j'ai pas l'énergie, euh, ça ne marchera pas, ce n'est pas pour moi. Euh, non » Non, ils ont le mindset, ils sont persuadés que tous les gens qui ont réussi à un moment donné, qui ont, tous ces gens qui ont réussi quoi que ce soit qu'ils aient réussi à un moment donné, ils l'ont réussi parce qu'ils y ont cru en fait. Ils y ont cru dur comme fer, rien ne pouvait les détrôner de cette croyance en fait. Et c'est difficile, parce que même si on y croit dur comme fer, vers le chemin de la réussite, parce que c'est est un chemin la réussite, puis c'est un chemin qui est un peu comme ça, comme la route pour venir ici, le chemin qui nous amène à la réussite, il est jonché d'embûches, de virages serrés, de, de, de, de gros rochers sur la route, de chutes, de tout ce qu'on veut, mais il faut passer tout ça pour y arriver. Et quand... Quand je passe tout ça, je sais que la réussite, elle est là et elle m'appartient autant que mon voisin. Elle m'appartient autant que celui qui vient raconter son histoire, celui qui a écrit son livre pour raconter. Parce que j'ai rien de moins, j'ai rien de plus, mais juste je suis moi et je crois en mes capacités. Et c'est certain que si aujourd'hui, je dis, aujourd'hui moi, Axel, à 50 ans, je dis « Demain, je serai un très grand chirurgien spécialisé dans l'œil, je vais réussir. » Oui pourquoi pas si je me mets à faire quelques 10-15 ans d'études là maintenant, mais là, je me... bon, il y a peut-être des choses aussi, si demain je dis que je vais faire des, des choses qui sont peut-être plus à ma portée parce que, mais globalement dans le business, si je veux perdre du poids, si je veux... Il n'y a pas de souci. Demain, je veux jouer super bien de la guitare. J'ai juste à commencer à jouer de ma guitare tous les jours. Et à un moment donné, ça va sonner correctement. Les cordes, elles vont bien s'aligner. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est super important d'entendre ce que je vous dis. Et parce que c'est ce, ce qui va régir votre vie. C'est ce qui va vous faire avancer correctement dans la vie, dans n'importe quel secteur de votre vie. Vous êtes célibataire, vous... Non, ben non, je arriverai jamais à trouver l'âme sœur. Pourquoi pas pourquoi pas Il faut y croire. Ce, ces croyances limitantes que vous vous mettez, euh, dans, dans, auquel vous vous accrochez, à un moment donné, il faut les lâcher. Alors il y a plein de techniques, on ne va pas développer. Surtout qu'il y a ma monde qui dit si tu veux poster sur IGTV, il va falloir que tu arrêtes de parler, mon gars. Donc euh, je vais, en, je vais en rester là. Mais soyez convaincu que ce n'est sûrement pas en balançant du négatif que vous allez y arriver, je vous donne une recette, les affirmations positives, tous les matins, tous les soirs, avant de vous endormir, vous les mettez en fond d'écran, vous en mettez une ou deux en fond d'écran de votre téléphone, vous mettez des post-it sur le miroir, chez vous, bref, vous répétez des affirmations positives, je peux réussir, je réussis dans la vie, je réussis tout ce que j'entreprends, mon business est prospère, etc, etc, etc. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce live, je vous dis à très vite, portez-vous bien et surtout, Croyez en vous, vous êtes la plus belle personne qui soit. A bientôt